pourquoi Pulp Fiction vous a donné inconsciemment envie de fumer. Chaque semaine, je dissèque pour vous une scène anodine de film contenant une cigarette et je vous explique les messages subliminaux que cette scène vous a inconsciemment transmise. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Pulp Fiction et de cette scène de drague entre John Travolta et Yuma Thurman qui se terminera par cette danse mythique. Ici, même si les personnages savent qu'ils ne peuvent pas finir ensemble, ils sont pourtant lancés dans un jeu de séduction où la cigarette n'est pas étrangère. Consciemment, on peut juste noter que ces deux personnages ont une conversation pour briser la glace. Inconsciemment par contre, cette scène vous transmet de puissantes croyances à propos de la cigarette. La cigarette donne de la contenance et permet d'affirmer son style. La cigarette hors Rambo, la cigarette donne du charme. Des scènes comme celle-ci, vous en avez déjà vu des milliers. Pas étonnant ensuite que la cigarette soit associée pour vous au charme et à la séduction. Par simple effet de mimétisme, nous voulons ressembler aux personnes que nous admirons et la façon la plus simple de le faire est de se comporter comme eux, quitte à fumer. Supprimer la croyance toxique que la cigarette donne du charme est un des travails mentaux indispensables que vous devez réaliser si vous voulez arrêter sereinement de fumer. Et vous, avez-vous en tête des scènes mythiques de cigarettes Dites-le-moi dans les commentaires que je les analyse.